Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fini mon match, maintenant je vais bosser. Un dimanche, c'est ça ma vie. On voilà, se retrouve avec guidon de la Rebelle, je sors de mon match, on a gagné contre Viry Chatillon. Et là, je suis mobilisé au Zénith pour le concert de Kid Cudi. On va faire la boutique. C'est bon ça j'avais dit 18h, je pense qu'on y sera à 17h30, ça va régaler tout le monde, tant mieux. Par contre, j'ai pas fait la troisième mi-temps, j'ai l'impression de ne pas avoir terminé mon match, tu vois. Pas de bière, pas de sandwich, euh... c'est dur dans la tête, mais bon, je vais gagner de l'argent, c'est pas plus mal. il y avait les féminines, euh, l'équipe euh, du racing parce qu'en fait le... Alors, pour vous la faire brève toutes les équipes euh, de rugby masculine de haut niveau donc le top 14 de, de, de professionnels ont besoin d'une équipe euh, féminine pour euh, pouvoir rester au top niveau c'est pour euh, promouvoir un peu le rugby féminin et donc l'équipe féminine du racing c'est en réalité l'équipe féminine de mon club donc, voilà sur le... Sur qui le Racing a mis la main, Racing 92, donc bah tant mieux pour elles, hein, parce que du coup euh, elles ont vachement plus de moyens, euh, font des gros déplacements et tout. Et là voilà, du coup elles jouaient après nous au stade de notre club pour le coup, et donc je vais même pas les voir. Mais oui, c'était surtout dans le but de vous dire si vous habitez le 92 ou la région parisienne et que vous aimez bien vous intéresser au rugby féminin, à Nanterre, il y a l'équipe féminine de Nanterre qui joue un week-end sur deux. Enfin voilà, après, mettez-vous sur leurs réseaux sociaux, l'annonce. C'était surtout pour vous dire ça, en fait. Parce que dans l'absolu, là où je joue, vous en foutez. Mais oui, les accès aux tribunes sont gratuits, évidemment. Si je vous dis ça, c'est que c'est bénéfique pour tout le monde. avec le clignotant, c'est plaisant heureusement que je me doutais de ce que tu allais faire Pépé là, c'est la partie où il faut redoubler de vigilance c'est bien sympa d'avoir une maison de campagne quand tu en région parisienne mais te retrouver dans les bouchons aussi le dimanche à 17h quand tu rentres parce que tu as voulu passer un week-end au vert un curieux choix de vie hein, sachant que tu tapes des bouchons toute la semaine déjà Voilà, encore une fois, faut que je me sente concerné par la sortie parce que c'est dans pas longtemps oh, Mon dieu, celle qui bloque le plus Punaise Oh putain oh, Ils m'ont séché J'ai vraiment cru que ça allait se toucher Bon voilà, moi je sors là Et évidemment, c'est là où ça bloque depuis 2 km Merci beaucoup Ça va On s'en sort pas trop mal en vrai Oula Il y a un pneu plat, lui On va même y être avant 30 Décidément de viser à pas trop m'enflammer moi ah oui alors là c'est pas la même chanson vendredi soir ce tunnel ça a été enfin vendredi après même voilà c'est différent j'ai faim Moi, faut que je m'ausculte le crâne parce que... enfin le crâne non, euh... Euh... le cuir chevelu parce que il y a un moment euh, moi j'ai les cheveux longs, jusque là je jouais en m'attachant les cheveux, enfin jusque là depuis que j'ai repris donc il y a quelques mois et aujourd'hui j'ai eu la flemme, et donc j'ai joué avec les cheveux détachés. Et il euh, y a un moment, je prends la balle, je pète, c'est-à-dire qu'à la défense devant moi, j'arrive à passer, je suis pas plaqué. Au bout d'un moment, je suis rattrapé, machin, bon, je fais me fait plaquer, on tombe au sol. Et alors je sais pas, j'ai mes cheveux qui se prennent dans les crampons de quelqu'un, et, et voilà. J'ai une mèche de cheveux qui s'est prise dans les crampons du joueur d'en face, quand on était par terre. Euh, je, il faut que je regarde s'il l'a gardé ou pas. Mais après j'ai un peu tâté ma tête, j'avais tous mes cheveux a priori. Ça me ferait chier d'avoir perdu une mèche entière, c'est vraiment vilain. Et le tunnel c'est une nouvelle fois plutôt bien géré. Et celui-là dans le virage, tu crois qu'il capte vraiment Ouais, ils l'ont mis un peu décalé, il a plus d'angle que nous, il est vicieux celui-là. Ah ouais, on va y être avant 30, hein c'est au bout de la rue, du génie. Vas-y, avance, chef. T'as la place, t'as la place. Vas-y, vas-y. Ah, oui, d'accord, j'ai compris. C'est quand même fou de va à se retenir même juste en scout, quoi. De fumée, j'entends. Bon, ben voilà. Oh ça sent les animaux là, un cirque, un truc comme ça. Let's go pour Kit Cuddy. à côté de la cuvette, il y en a plein partout qui a Wisconsin. Oui, bravo, bravo à Viola, bravo. Au fond moi, avec ça. Ce sera pas ta cour.